Une nouveauté de la version 1.9 du Solfégiciel publiée en septembre 2022, est la possibilité d'ajouter des annotations sur la partition à l'aide de la souris. Pour cela, dans le menu Affichage, je choisis d'activer le mode Annotation. Trois nouvelles icônes apparaissent alors en haut à droite de la portée. Un crayon, une gomme et une palette de quatre couleurs. Je clique sur le crayon, qui devient vert, et je peux alors dessiner à l'aide de la souris, sur et autour de la portée, en changeant éventuellement de couleur via la palette prévue à cet effet. Par exemple, pour signaler les notes affectées par l'armure, ou localiser la tonique, ou encore identifier un rythme, etc. La gomme me permet d'effacer toutes les annotations que j'ai ajoutées sur la partition. On remarque que la gomme supprime toutes les annotations présentes sur la partition. Il n'est pas possible d'en effacer certaines en en laissant d'autres. C'est tout ou rien. Attention, même sans activer le mode annotation, il arrive que la manipulation de la souris entraîne involontairement des dessins. Il est donc important de se souvenir qu'il faudra nécessairement activer le mode annotation pour les effacer avec la gomme.